Dans cette capsule, on va regarder ce qui est important de savoir sur l'employeur afin de bien se préparer à une entrevue. Donc, si on, va, on vous convoque en entrevue, super. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, c'est de commencer les recherches sur l'entreprise. Donc, un petit rappel, quels sont les objectifs du candidat qui arrive en l'entrevue? Donc, votre objectif, ça va être de convaincre l'employeur que vous avez les qualités nécessaires pour occuper le poste qui est affiché. Et puis, il y a un autre objectif aussi, c'est d'aller chercher certains renseignements qui vont vous permettre de savoir si vous avez envie, effectivement, d'occuper ce poste-là et puis si vous avez envie de travailler pour cette entreprise-là. Petit rappel des principaux points qui vont être analysés par le comité de sélection. D'abord, si vous avez été appelé en entrevue, c'est probablement que vous avez toutes les compétences nécessaires pour occuper le poste qui est affiché. Maintenant, ce que le comité va vouloir savoir, c'est est-ce que vous êtes effectivement motivé et intéressé par ce poste-là. Une des façons de mesurer votre motivation et votre intérêt, c'est d'aller voir si vous avez fait vos recherches par rapport à l'entreprise. Donc, est-ce que vous avez fait ce bout-là du travail? Donc, un bout qui est hyper important. Maintenant aussi, on va vouloir vérifier si euh, votre personnalité va bien s'agencer euh, avec euh, les gens avec qui vous allez être appelé à travailler en entreprise et puis si vos valeurs concordent avec celles de l'entreprise aussi. Donc, c'est important pour eux de le savoir. Je vous répète que c'est important aussi pour vous d'avoir fait cette recherche-là. Est-ce que justement vous avez envie de travailler pour cette entreprise-là? Entreprise Maintenant, euh, on va regarder euh, vos expériences, euh, puis on va aller voir justement qu'est-ce que vous êtes capable de mettre de l'avant dans ces expériences-là, qu'est-ce que vous allez mettre en valeur. Euh, on va vérifier euh, quels sont vos objectifs de carrière, puis des fois aussi, on va aller vérifier vos connaissances, vos compétences là, euh, en informatique, en français, en anglais ou en lien aussi avec le poste. On est à l'étape où il faut s'informer, donc aller recueillir le plus d'informations possibles sur l'entreprise et c'est ce qu'on va faire dans le cours. Et puis, vous allez pouvoir utiliser ces informations-là dans le cadre de votre simulation d'entrevue et peut-être aussi d'une entrevue réelle pour une offre de stage. Donc, quelles vont être vos sources d'information? Euh, la première source, ça va être le site Internet de l'entreprise. Je vous suggère d'aller voir dans les sections à propos de nous, dans les sections carrière. Euh, donc, euh, allez voir, jouer, euh, allez euh, fouiller dans tous les onglets là, du site euh, de l'entreprise. Si, évidemment, vous connaissez des gens qui travaillent déjà dans cette entreprise-là, c'est vraiment une information hyper précieuse. Donc, euh, faites aller vos contacts, autant pour le stage, mais gardez en tête aussi que quand vous allez être sur le marché du travail après euh, l'obtention de votre DEC, euh, tous les gens que vous allez connaître dans le milieu là, vont être une source d'informations hyper importante là, quand vous allez être en recherche d'emploi. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir sur les réseaux sociaux de l'entreprise, vous allez peut-être trouver là d'autres informations intéressantes. Les rapports annuels aussi, euh, certaines revues spécialisées peut-être qui vont parler de, de l'entreprise, de leur réalisation. Euh, des fois aussi les chambres de commerce, les regroupements industriels vont parler aussi de l'entreprise qui vous intéresse. Il y en a aussi qui vont aller chercher là, sur euh, le registraire des entreprises pour avoir certaines informations. Il est important de savoir sur l'entreprise, donc sur quoi devraient porter vos recherches. D'abord, c'est quoi l'activité principale de l'entreprise. Ensuite, vous pouvez aller voir quels sont les, les événements récents euh, qui sont arrivés euh, dans cette entreprise-là. Souvent, on a les, euh, la section « Nouvelles euh, » sur le site Internet. Ensuite, bien connaître, c'est quoi sa gamme de produits, sa gamme de services. Donc ça, je suis certaine que les employeurs vont vouloir en savoir plus donc euh, euh, pour voir si vraiment vous avez effectué vos recherches. Ensuite, est-ce que c'est une entreprise qui, a, qui est native d'ici euh, ou qui a une maison mère ailleurs dans le monde? Est-ce que c'est une entreprise familiale, nationale, multinationale? Aussi, quelle est la position de l'entreprise dans le marché? Ça peut être intéressant de savoir quels sont ses principaux concurrents aussi. Ensuite, quelle est sa date de création? Quelle est la taille de l'entreprise? Pour évaluer ça, vous pouvez aller chercher quel est son chiffre d'affaires et aussi combien d'employés. Ensuite, vous pouvez aller faire un tour dans la section carrière des sites Internet pour savoir quel genre d'emplois sont disponibles. Est-ce qu'ils sont en recrutement présentement? Est-ce qu'ils sont en manque de main d'œuvre. Ensuite, ça peut être intéressant aussi de savoir qui sont ces dirigeants, donc qui est le PDG et tout ça. Un élément intéressant à aller chercher aussi, c'est quelle est la culture de cette entreprise-là. Donc d'abord, c'est quoi la culture d'entreprise? Euh, on peut l'observer euh, au travers des règles que l'organisation s'est données. Euh, quelles sont ses valeurs, son idéologie? Des fois, les entreprises vont l'indiquer sur leur site Internet avec certains mots-clés. Euh, ensuite, quelles sont ses méthodes de travail? Je vais vous donner des exemples après. Euh, bon, des fois aussi, on peut avoir une idée de quel est son code vestimentaire, euh, le niveau de langage qui est utilisé au travail. Quelle est sa structure de pouvoir? Ça, c'est peut-être un des éléments les plus importants. Et quels sont ses rites et ses symboles? Euh, c'est important de savoir un peu quelle est la culture d'entreprise pour savoir si vous, vous adhérez à ce type de culture-là. Il y a certaines entreprises, par exemple, qui vont mettre beaucoup, beaucoup la collaboration à l'avant-plan. Donc, est-ce que les employés peuvent donner leur opinion sur les produits, sur les, les façons de faire au travail? Est-ce qu'on les écoute beaucoup? Ou, en, ou au contraire, est-ce que les ordres viennent d'en haut, comme on dit? Donc, ça, c'est toutes les méthodes de travail, la structure de pouvoir là, qui va transparaître là, dans cette entreprise-là. Des fois, ça peut être facile d'aller voir ça euh, au travers de vos recherches. D'autres fois, ça va être plus difficile. Ça va être surtout en arrivant là-bas et au contact des employés que vous allez être capable de, de mieux euh, le savoir. Mais une chose est certaine, euh, c'est que votre insertion dans cette entreprise-là dépend beaucoup, justement, de vos valeurs et des valeurs de l'entreprise. Donc, ça vaut la peine là, de s'informer là-dessus. Enfin, en plus des recherches que vous allez effectuer sur l'entreprise, vous devriez aussi étudier attentivement la description du poste. Donc, assurez-vous d'avoir accès à cette description-là des tâches et du poste. Je sais que des fois, dans les offres de stage ou les offres d'emploi, on ne dit pas grand-chose. Si vous êtes capable et à l'aise d'appeler dans l'entreprise, peut-être au service des ressources humaines ou autre, pour savoir avoir une meilleure description des tâches et du poste, ça peut être intéressant justement pour arriver encore plus près à l'entrevue. Euh, ensuite, euh, ben ça va être votre travail de faire concorder un peu vos propres expériences, vos talents avec ce qui est demandé dans cette description-là. Donc, euh, on va vous demander, euh, ben moi ce que je vous suggère, c'est de noter là qu'est-ce qui est attendu, donc les principales responsabilités, les logiciels qu'ils demandent, les attitudes qu'ils demandent pour avoir une excellente idée là, euh, de ce que vous allez devoir mettre de l'avant en entrevue.